Pour le Réseau de La Poste, nos premiers contacts avec Jacques JACCED ont débuté en 2008, lors des Journées de l'Accessibilité à Lyon et à Strasbourg, et nous avons alors apprécié la démarche de Damien Birambon et des JACCEDEUR. Pour la Poste et ses collaborateurs, ça a permis de se confronter à la réalité de l'accessibilité. Nous réalisions en fait ce que nous avions déjà mis en place et ce que nous avions besoin de conforter, mais également ce qui nous restait à faire pour rendre accessible l'ensemble de nos bureaux à tous, quel que soit le handicap. vous engage chacun à vous connecter à l'application jacq7.com via votre smartphone ou votre tablette et à participer à ce mouvement citoyen et au bien de tous.